Eh bien, bonsoir, jeudi 30 mai 2019, en direct du Café Tababa Brasserie Le De Jazet, près de la Place de la République, pour notre émission Radar numéro 80, intitulée « Respecte la planète ». Donc, cette émission est sous-titrée « ZAD par toutes et tous ». Alors, avant d'introduire l'émission, je vais tout de même appeler directement, parce que cette émission va se dérouler à plus de 80% en direct par téléphone, avec euh, Muriel. Muriel Capdeviel qui est une des zadistes de la ZAD de Doloron sainte marie qui a auprès d'elle d'autres zadistes, d'autres personnes donc qui a préparé l'émission donc moi je vais la lancer en appelant déjà euh, Muriel pour qu'elle entende mon, Ce que tu dis. mon petit, mon petit voilà. prologue et après nous serons partis pour, pour, pour une heure une par bonne un heure, heure ouais, voilà. Euh, voilà. donc allons-y C'est parti, donc on voit bien là, c'est du direct. Je vais chercher. Je confirme, ça sonne. Ah non, pas la palatif. Vas-y. Allô Muriel Allô Bon, je, je t'ai appelé, je, je, l'émission est déjà en direct, mais je vais faire mon petit prologue et après je te laisse la parole, d'accord Ok. Donc c'est parti pour le, pour le prologue. Donc, alors permettez-moi en, pré, en préambule notre 80e euh, émission Radar et pour titiller un petit peu euh, Muriel Capdeviel, euh, que nous avons en direct là, actuellement sur la ZAD de Leron,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 et euh, comment est-ce qu'on pourrait dire la place de Romaine J'en sais rien. Euh, nous précise que l'apôtre Roger, après avoir lu l'épître du Figaro.fr, intitulé « Pour Yannick Jadot, l'écologie doit passer par l'économie de marché », aurait prononcé cette phrase. Voilà, donc euh, il faut. je mettrai le lien vers cet article du Figaro.fr. Et alors, au chapitre 20, verset 25 de l'évangile apocryphe de Marc, on peut lire aussi euh, rendez à Mélenchon ce qui est à la France Insoumise et à la SNCF ce qui est à la SNCF voilà, comprennent qu qui pourra et dans le Talmud on trouve ce commentaire si bilin et anonyme euh, il n'y a plus de comité central voilà donc euh, je mettrai le lien aussi vers, vers cette portion du Talmud de Pierre Mélenchkovski donc notre émission Radar 42 du 15 mars 2018 intitulée légitime défiance est toujours portée disparue comme le sont Oleg Sensov et Jamal Khashoggi. Tous les mouvements nationalistes publics vers un soumis rassemblé et en marche, ainsi que les suicidés de la Ve République, respectent les standards de la communauté Facebook. Alors, notre ami. Je te coupe oui. deux secondes. Euh, on a Muriel en ligne. Bonjour Muriel. Premièrement. Bonjour. Deuxièmement, on a Amandine Ozor qui vient de nous rejoindre et qui nous fait aussi le bonsoir du soir. Donc euh, voilà, eh bien, on la salue bien je, fort. Et eh ben, je ne suis pas surpris que Muriel soit là, vu que je, je déblatère et je vais bientôt lui laisser la parole. Donc, je oui, disais, voilà. notre ami Eric Petetin, alias Petoff, alias Laspache, ben, Muriel va nous en parler, mais il est toujours très diminué par les traitements qu'il a subis lors de son internement psychiatrique d'initiative préfectorale et les injections prétendues obligatoire auquel il est soumis. Il n'a toujours pas accès à sa propre page Facebook. Alors voilà ce qu'on peut lire au sujet d'Eric sur sa page Wikipédia. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et titulaire d'une maîtrise d'histoire sur la vie d'un jésuite bordelais atypique de la première moitié du 20e siècle, le père Dieu Z. Il passe sa période d'objection de confiance dans la famille de Jean Lassalle avant que ce dernier ne devienne son farouche adversaire. Donc ça je mettrai le lien vers Wikipédia. Et donc le député populiste des Pyrénées Atlantiques Jean Lassalle, du parti des imbéciles heureux qui sont nés quelque part, fait aussi partie du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite. Il soutient le financement de la déviation d'Oloron-Sainte-Marie qui sacrifiera la vallée d'Aspe aux appétits prédateurs des transporteurs routiers européens. Et des notables corrompus du terroir. Pas étonnant que le dangereux et stupide Etienne Chouard pose fièrement avec ce genre d'infréquentable Lascar. Et ben là, je vais tout naturellement laisser la parole à Muriel. C'est à toi, Muriel. À toi, Muriel. Bon, mais déjà, euh, Je sais pas, j'aimerais vous de poser des questions. Donc, euh, ah, il n'y a pas euh, de problème. Pas plus tu nous entends oui, ouais, je vous entends très bien. Bah tu pourras poser oui, des questions. J'aimerais bien que vous me posiez des questions, comme ça je peux vous répondre, parce que là comme ça, je, crois, je sais pas trop quoi alors, vous dire. Alors, que, première question, euh, toi qui es sur place, eh, donne-nous des nouvelles d'Eric. De Peter. Oh, bah, en fait, euh, ça va un peu mieux, là ça fait un mois, donc euh, les injectons ont été transformées en comprimés, donc euh, voilà, un, un traitement qui doit prendre euh, sur euh, trois mois. Euh, voilà, au bout de trois mois en hein, ben vous devrait rentrer dans l'ordre. Ça va déjà beaucoup mieux au bout d'un mois. Voilà. Si, sinon, par, par rapport à la déviation au Leron sainte marie moi j'ai lu dans un article que je crois que tu avais posté euh, sur la page Facebook de la ZAD, la, la stratégie de modernisation actuelle de la RN134 consiste à privilégier des aménagements progressifs, respectueux de l'environnement et améliorant le cadre de vie des riverains, adaptés au niveau de trafic et améliorant la sécurité routière. Il s'agit pour l'essentiel d'aménagements sur place de l'axe, voire de déviations d'agglomération. Mais le ministère ne précise pas lesquels. L'actuel CEPR, contrat de plan État-région, prévoit 96 millions d'euros dont 56 millions d'euros en part État, traduisant ainsi l'engagement de l'État en faveur de l'aménagement de l'Axe, dont 77 millions d'euros pour la déviation d'Oloron. Donc, est-ce que, est que tu nous peux nous parler de cette déviation d'Oloron-Sainte-Marie et de ce que, je dirais, du chantage préfectoral à l'expulsion que vous subissez actuellement sur la ZAD <rire> oui, alors, euh, le projet euh, de l'Axe 7, c'est un projet qui date d'une quarantaine d'années déjà. Euh, il y avait déjà eu donc, euh, deux, euh, deux, deux, deux, deux, deux, deux ans de déclaration d'utilité publique présentées à l'État qui n'avaient pas été validées. Donc là, il y a eu un Conseil d'État qui a généré du coup, euh, une troisième période de latence pendant laquelle euh, ils sont en droit d'effectuer. De, les travaux, ils ont déjà bah, commenté pas mal de gars sur site. Hein. Euh, nous, clairement, là où on est posé, il euh, y a eu pas mal de carottage. On arrose euh, notre potager euh, grâce à un pied On avait creusé un puits dans une nappe argile, qu'on a un peu en dessous. Ils sont venus faire des carottages. Ils nous ont donc vidé la nappe euh, phréatique pour pouvoir ensuite analyser la nature du sol en prévision de, de viaducs et ce genre de choses pour euh, parce aussi la déviation doit être surélevée par rapport au niveau du socle. Donc du coup on n'a pas eu d'eau pendant bah, au moins deux mois, donc c'était euh, voilà, super sympa de leur part, alors que la mission de cette date c'est euh, bah, euh, au lieu de se laisser imposer du bitume hors de prix par les autorités, bah, nous on propose de faire pousser des légumes gratuits euh, sur cet espace euh, menacé de bitume. Voilà. Et après, ben, on est menacé d'exclusion parce que euh, au mois de janvier, le maire euh, avait fait paraître un article sur la République des Pyrénées, le journal local, en disant que ce n'était pas deux ou trois malheureux addicts qui risquaient d'empêcher en euh, quoi que ce soit le, les travaux de débuter. Donc du coup, ça faisait longtemps qu'on voulait organiser une prépartie, on s'est dit tiens, mais on va la faire sur la ZAD alors pour prouver au maire et à, et à ceux qui sont pro-déviation qu'on pouvait être aussi euh, très facilement de 2 à 3 ans le soir même. Donc c'est ce qu'on a fait, ce qui a généré une grosse colère des, du voisinage par rapport au tapage nocturne, tout ça. Donc euh, il y a eu rendez-vous à la mairie, grosse pression sur un des propriétaires du terrain parce que là où on est installé en fait, il y a trois propriétaires différents, un qui est complètement ben, euh, avec nous, l'autre qui était indécis, il ne sait pas trop. On se fout un peu en fait et c'est ce monsieur-là qui a cédé à la pression. Euh, à savoir euh, si tu ne déposes pas plainte contre eux pour occupation illégale de ton terrain euh, ben, on va porter plainte contre toi Bon ben le mec ne s'est pas renseigné au niveau de, de la loi parce que euh, la loi euh, n'aura en aucun cas responsable le propriétaire d'un terrain par rapport à ce qui se passe euh, dessus euh, donc voilà, il était déjà protégé ben, voilà, au niveau de la loi donc bon, il a cédé à la pression, maintenant il a fait machine arrière il a retiré sa plainte, mais malheureusement ben, maintenant c'est entre les mains euh, du rock et du préfet donc il considère que dans tous les cas euh, même si euh, on déplaçait bah, ma caravane qui est un peu sur son terrain à lui et qu'on allait sur le terrain exclusif de la personne qui est euh, anti-déviation même dans ce cas de figure-là, il part du principe qu'une caravane, c'est une habitation, que les caravanes que caravanes construites, ce sont des habitations qui ne sont pas déclarées. Donc du coup, euh, voilà, on est dans l'illégalité. Alors là, on bataille depuis une semaine pour rencontrer bah, le maire et, et bah, il faudrait qu'ils nous fassent un papier pour valider notre présence. Sauf qu'il faut commencer à jouer sur le fait que comme on n'a pas de sanitaire, donc on rentre et tout. C'est pas possible pour lui de nous autoriser à rester là, alors qu'il sait personnellement qu'on est là depuis deux ans et que ça n'a absolument pas gêné de savoir que nous bon, on on rien, de toute façon c'est vrai ce qu'on cherche, nous on cherche vraiment à faire le système, à montrer qu'on péri autre autrement. Donc on ne tient absolument pas à ce que le terrain soit voilà, équipé de courante quoi que ce soit. Et donc, et à côté de ça, on a déposé hier notre dossier à la préfecture de Laurent pour la création de notre association qu'on a décidé de s'appeler la goutte d'espoir en hommage à la goutte d'eau au combat qui se sont menés là-bas donc la goutte d'espoir euh, voilà pour euh, mission d'éveiller euh, les gens à euh, une autre façon de euh, voilà de partager les choses, à une autre façon de vivre en fait, euh, voilà. on veut leur montrer qu'on peut vivre euh, avec euh, beaucoup moins euh, et en plus ce qu voilà, qu'on peut faire sortir de terre euh, tant qu'on ne continue pas à la repousser d'habitude mais on peut encore en faire jaillir euh, de l'abondance et nous notre message il est là, arrêtez d'aller acheter des légumes de merde hors de frise dans les supermarchés euh, nous on n'utilise que des variétés touches. Euh, voilà, bah, tu le sais tu m'as d'ailleurs envoyé des, des graines à toi d'ailleurs je peux pas remercier encore et qui vont très bien d'ailleurs et du coup, euh, voilà, on tient à apprendre aux gens à recevoir, sans qu'il y ait la moindre entre derrière. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà leur montrer. On peut faire ça avec euh, la terre, euh, voilà, au lieu de la tuer. Et, euh, et vous pouvez aussi bah, recevoir nos légumes euh, gratuits, euh, voilà, tuer. Et on essaye de reproduire en fait le message de celle qu'on considère comme notre mère, à savoir la nature. Quand euh, voilà, on ramasse des châtaignes, des noisettes, il n'y a personne qui me tombe dessus pour me dire euh, « Vous me devez ça Donc on essaye de reproduire ouais, ce bon, schéma-là. Ben, voilà, on travaille la terre, on a pu les frais après on donne, donc, voilà. Et donc par, par rapport à, à ce travail de la terre, tu, tu, tu, tu m'as raconté, et c'est assez euh, quand même euh, inquiétant, c'est-à-dire que tu es dans la gratuité. Et euh, et et lorsque tu vas au bord des routes avec les cajous, en mettant euh, ces légumes et ces fruits sont gratuits, tu as du mal à trouver des des preneurs. Est-ce que tu peux nous nous parler un peu de ça, de de de cet esprit euh, commerçant qui est un peu ancré chez les gens C'est-à-dire quand on leur donne quelque chose gratuitement, ils sont tout de suite inquiets et, et, et méfiants ils n'en veulent pas. Alors, bah écoute, c'est pas euh, ma première action, quand j'étais sur la date de border, euh, voilà, euh, on avait organisé une bras de riz parce qu'on croulait sous les fringues et sous les bandes de vêtements, on avait organisé aussi une tout populaire, et euh, en fait c'est très très compliqué de faire venir les, les gens euh, autour de ce, ce genre d'événement parce que les gens ont peur, en quand fait, ils n'ont qu plus du tout confiance en fait, donc ils se dit que... Pour eux, c'est juste pas possible qu'il y ait des gens qui euh, fassent ce que nous on fait euh, juste pour euh, partager, pour donner en fait. Je crois que c'est vraiment pas entré dans les mentalités et c'est compliqué de leur enlever cet implant-là qu'ils ont reçu. Et en parallèle, je fais, on entière rappelé encore une fois que l'an dernier, quand euh, on s'est présenté au CODA, donc qui est la banque alimentaire de l'Europe, avec des légumes qu'on avait fait une heure avant sur le potager de la salle, euh, le responsable les a refusés clairement en disant que tu une traçabilité alors que bon, la traçabilité, on sait pertinemment que... Ce sont les invendus des supermarchés, donc euh, voilà. Et il a fallu l'intervention et la présence du journaliste local, qui à la tirénée, pour dire euh, à ce responsable. Ce C'est quand même assez paradoxal pour une association française de de la nourriture à des personnes de nuit de refuser des légumes frais. Donc euh, le mec a fini par dire OK, mais ce sera la première fois et la dernière fois que j'accepte euh, les légumes de la zad. Donc. Euh, voilà, bah, puis, euh, après, moi, qu'est-ce en fait, que j'avais fait? J'étais parti au marché, j'étais j'ai fait ma à la mairie sans payer ma place de rien. Pareil, des casettes, un panneau, ZAD, des vignes gratuites. On a été, euh, enfin, on est intervenu sur tous les concerts, et puis il y a eu au Jardin public de Laurent, au et tout pendant l'été, avec euh, des galettes de pain qu'on faisait nous-mêmes sur la ZAD, euh, qu'on garnissait avec les légumes de la ZAD, râpés, tout ça. Et, euh, bon, là, ça marchait bien, dans les concerts, parce que euh, les gens croyaient que c'était un centre de bouffe, en fait, dès que ça commence à sentir, le tout, mais comme ça. Ah, ah. Que... On a Une petite coupure technique, oui. c'est pas ma... grave. Non, non. c'est de, ma... de ma faute. C'est-à-dire que j'ai. fait une mauvaise manipulation sur mon portable. On a fait une mauvaise manipulation, de toute attends, façon. Je, Ce qu'on va faire, c'est que tu vas vite. rappeler oui, oui, oui. Muriel, comme ça on va reprendre le, le direct depuis, puis on va s'excuser pour, tu pour vas la fausse manipulation. Tu vas toi mm. Salut Bruno. Mouchacha, Mouchacha. Exact. Ah. Eux, ce sont les mouchachas. Ah, attends. Enfin, surtout lui, là. Euh, tu sais, euh, celui qui. Ce qu qui celui euh, de moi, mais c'est que j'ai fait le Tu veux quoi, Bruno ah, ça, c'est une bonne question. Allô Muriel, c'est de, de ma faute. C'est moi qui ai appuyé sur un bouton de mon portable et qui t'ai coupé la, qui coupé la, la chic. Donc, On s'excuse Je, je, je m'excuse, mais par rapport à ce que tu disais, euh, qu'est-ce que tu penses, toi Est-ce que tu trouves pas C'est extrêmement inquiétant que l'homme qui est présenté comme, comme l'écologie politique en France suite à, à, à, à ces déchéances européennes ait pu dire que l'écologie doit passer par l'économie de marché, alors que tu viens de parler de gratuité. Qu'est-ce qu que tu en penses de ça Jadot, là. Pour... Euh, alors, mais tu avais compris ta question que l'écologie doit, que et... doit passer par l'économie de marché Exactement, c'est ce qu'a dit Yannick Jadot euh, euh, récemment euh, ah. sur, sur le, le ouais. Figaro. Puis, voilà. Je vais t'avouer une chose, moi, ce que disent les autres, euh, je m'en branle totalement en vérité. Bravo. J'essaie de, de, de rester vraiment positionné sur euh, voilà, ce que je pense être bon de faire. Euh, voilà, nous, on sait qu'on est juste une petite poussière, tu vois, et tout, mais bon, on espère que euh, les gens vont nous voir de plus en plus et entendront de plus en plus euh, parler de nous. Après, comme je te dis, vraiment, les blabas bah, des autres, j'ai jamais voté de ma vie, moi, franchement. Euh, je ne crois plus personne pour moi, tout ça, c'est super chéri, chine, chérie, c'est euh, une voilà Dès que quelqu'un ait tout pouvoir pour moi, euh, bah, il est euh, voilà, bah, possédé, j'ai envie de dire. Euh, il a besoin, je sais pas, il est avide, on va dire avide, il est perfide, il est pourri. Donc, euh, voilà, quelle que soit la personne qui est le pouvoir, pour moi, tout qui sort de sa bouche, voilà. ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, moi, je préfère euh, voilà, être, euh, faire des actes plutôt que euh, de parler, quoi, en fait. Voilà. Et je pense que ce qui manque euh, beaucoup de bon, dirigeants, soi-disant, il faut veux utiliser ce terme-là, parce que moi, personnellement, personne dirait mais bon, voilà, si vraiment il faut voilà, prendre en compte cette notion de chef, de gouvernant, de dirigeant, moi tout ce que j'ai à leur dire c'est, euh, euh, voilà, vous nous avez tellement prouvé depuis la nuit des temps que vous êtes tous des pourris, aussi pourris les uns que les autres. Donc euh, voilà, tu vois, il y a pas longtemps sur mon Facebook et tout, j'ai mis que voilà, c'est euh, l'histoire d'un serpent qui se mordait la queue puis qu'au bout d'un moment il s'est dit, mais putain, mais je suis pas dans le lazo, moi ça fait mal, c'est pris. Donc il a décidé d'onduler vers d'autres horizons. Et nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en fait, d'explorer euh, d'autres horizons et de montrer aux gens que voilà, d'autres horizons sont, sont atteignables et que ça peut aller très vite. On fait que les gens euh, aient envie de jouer aux jeux pour leur propose, d'avoir, ben, sur, euh, les supermarchés, boycotter, ben voilà, tout ça, et tuer, ben, justement, le capitalisme et donc l'économie derrière, voilà. Je pense pas que ne écologie soit des termes qui aient grand chose euh, en commun. Justement. Et donc toi sur la ZAD là tu es entouré de, de plusieurs personnes actuellement euh, ouais j'ai passé euh, bah, la majorité des hivers quasiment seul, pas toute seule ou alors avec euh, Joe qui n'était pas là tout le temps. Et là, bah, comme l'an dernier, les beaux jours arrivant, hein, là on a bah, voilà, là je suis, ouais, je suis vraiment content il y a des très bonnes personnes sur la zad on n'est pas nombreux hein mais six euh, sept et bon voilà non là c'est très très bien tout le monde euh, de la mer à la page, tout le monde est sur la voilà la même longueur d'onde et, et c'est cool voilà vraiment et, et donc moi j'ai vu sur ta page une vidéo du, du jardin que vous entretenez parce que tu en parlais tout à l'heure ces, ces légumes et ces fruits viennent bien de de, de quelque part, et donc cette expulsion euh, aurait pour conséquence de détruire euh, plusieurs années de, de travail. C'est pas plusieurs années, hein. ça fait que là le jardin il a deux ans, on est arrivé en mai 2017, donc euh, voilà, là, euh, et sachant que euh, j'ai eu l'autorisation pour, euh, pour le potager ben, pendant l'hiver en fait 2017, donc en fait euh, il a vraiment... Euh, la deuxième fois. Mais sinon, avant ça, c'était euh, un lot de terre qui servait à la gestion intensive, donc euh, maïs, soja. Bon, voilà, malgré ça, euh, voilà. Euh, ouais, tu nous avais expliqué. Ça va, les légumes, déjà, le ne brûlent pas. Au début, j'avais un peu peur, je me disais, ça va être gorgé d'engrais, tout ça et tout. ça va être très compliqué à nettoyer. Mais bon, finalement, euh, ça va, on a des coquinelles, des abeilles et tout, franchement. Euh... Bravo! Ouais. ouais. ouais carrément, on a oui. rien fait pour qu'elle hein. vienne, on tient des fleurs et tout, mais bon. La preuve que bon, les produits qui met le, la d'à côté ne sont pas aussi nocifs qu'on le pensait. Bon, voilà, je veux dire, ils ne sont pas tous à la masse dans le même palais non plus. Là, il y a une quinzaine de jours, on a eu ben, une petite histoire. Il y a ben, un agriculteur qui est passé avec son fils et il avait trouvé une, une pancarte dans son champ qui disait euh, mort aux OGM. Et donc, il a pensé que c'était nous, la ZAD, et, euh, bon, mais voilà, il lui a dit bah non, c'est pas nous, là, franchement, et bon, d'autant plus qu'on savait que ce mec-là, euh, était anti-OGM. Donc, du coup, voilà, le gars nous dit, oh, faut faire attention, et tout, avant de mettre des pancartes comme ça, euh, alors que moi-même, j'ai sur contre euh, ce type de graines, on lui a dit bah ouais, mais c'est pas nous. Donc, depuis, on a, on a su qui c'était, bon, on en a, a profité pour leur dire, bon, on dirait pas que c'est vous, mais bon, ce serait quand même assez judicieux, justement, parce qu'après, ça a fait des histoires, euh, pas lieu d'être et bon, c'est souvent que ça me retombe sur la gueule à du que, que voilà quoi, on est là des les aides sont pas super bien perçues. En... Euh, Muriel, voilà. je prends la parole de petites secondes parce que j'ai souvenir hein, de, des échanges qu'on avait eu avec Roger et toi, qu'au début il y avait quand même une relative bonne ambiance. Aujourd'hui elle s'est peut-être dégradée, mais ce que je constate c'est que bon ben, ils t'ont laissé quand même la parcelle de terre pour que tu puisses t'exprimer. Euh, en tant que zadiste, d'ailleurs, je te remercie parce que ce que vous faites, c'est énorme. J'aimerais, moi, euh, qu'on vous rejoigne, mais euh, en masse, parce que notre ennemi commun, en réalité, pour nous, hein, c'est les industries, c'est les banques et toutes ces choses-là. Vous êtes rapprochés de la Terre, on sait que c'est pas facile. Euh, puisque, bon, ben, vous prenez les conditions que vous avez sur le terrain, c'est-à-dire euh, en hiver, il euh, n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau. De, euh, en plus, on vous attaque sur d'autres terrains. Je trouve que c'est quand même euh, une preuve de grand courage de votre part. Voilà, voilà ce que je voulais te dire. Merci, c'est gentil. Ben, euh, euh, on est quand même assez conscient, sans vouloir. Euh... Vous êtes là, oui on, on oui, là oui, on oui, est, on est là, là, on là, là, on est là. Voilà. Il n'y a aucune prétention dans ce que je dis, mais on est conscient que quand même il faut du courage. Euh, franchement, euh, moi, il y a eu des fois où, ouais, j'avoue que je vous disais une putain de merde, pourvu qu'il y ait des gens qui arrivent, quoi, parce que... Entre les galères que tu as eues avec euh, ta voiture, euh, euh, cas, les politiques qui là, s on mêlent on et ouais. les gens qui comprennent pas votre action, c'est franchement, euh, faut être accroché. Bravo et merci surtout. Et là, bon. Alors, merci à vous de nous entendre. C'est ça cool. fait plaisir. C'est un minimum. Alors là, actuellement, euh, justement, comme tu disais tout à l'heure, t'en as un peu rien à foutre de ce que racontent les gens, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu fais. Donc vous, vous avez monté une association, comme tu, me as expliqué, comme tu nous l'as expliqué à l'instant, pour essayer justement de construire un, un, un projet pour pouvoir en fin de compte euh, euh, résister euh, légalement et de manière non violente. À la pression qui vous est mise pour, pour que vous quittiez euh, la ZAD et pour que vous laissiez se faire ces travaux qui vont permettre au transport routier en vallée d'Aspe d'en de, en fin de compte ben d'être en terrain conquis. Euh, actuellement, euh, j'ai parlé au début de l'émission justement de Jean Lassalle, qui est le député des Pyrénées-Atlantiques, qui est un type. Qui est un type qui est, est aujourd'hui contre les ours, contre la réintroduction des ours, alors qu'au début il était pour les ours. Euh... Non mais ça, les bipolaires, je pense qu'il faut le savoir. <rire> je pense qu'il a un problème parce que, ouais, je, comme tous en fait, hein, il est à la château roi, donc euh, quand c'est arrangé, euh, voilà, il doit avoir des qui disent « ouais, il y a plus d'anti-ours euh, » que de pro ouf donc du coup il se fout du côté des anti-zourféter le contraire il serait foutu à ses tu vois ce que je veux dire oui comme politique en fait faut pas chercher J'avais ça je le connais un petit peu moi il nous avait promis de nous aider notamment euh, sur euh, un procès de papa il était censé avoir appelé le procureur qui était un peu à lui, enfin le mec euh, genre tu vois et puis en fait eh ben, euh, il s'est fait rien passer donc euh, voilà il a papa été condamné donc, euh, voilà comme fin voilà donc bon, et c'est pas plus mal parce que tu vois, je trouvais ça pas bien tu vois, de se servir de connaissance euh, ici, c'est pour essayer de passer à travers un procès. Après tout, euh, voilà, je dire, chaque fois qu'on passe au tribunal, de toute manière, c'est complètement injustifié. Je pense que si euh, la justice est honnête avec elle-même, elle, elle le fait pertinemment. Euh, D'ailleurs, euh, toujours un hein, elle chaque fois qu'on passe euh, au tribunal, bon, c'est pesant quand même au bout d'un moment parce que là, euh, ils inventaient un nouveau truc, là c'est les jours amendes. Donc, euh, bah moi personnellement, je suis blindé de ça. En fait, avant, ils nous faisaient des amendes. Bon, donc, on va à la puisque moi personnellement, j'ai pas de compte bancaire, euh, voilà, j'ai pas de précaution, de ça. Donc, euh, on fait un peu, et ils peuvent essayer de se dire ce qu'ils veulent. Ils ont pris ma voiture, c'est tout ce qu'ils avaient. Bon, mais ça. Voilà, comme ça, mon discours est plus cohérent, en fait. Tu vois, que je sors à pied, maintenant, je me dis, oh, au moins, maintenant, je peux vraiment gueuler pour de vrai contre euh, les gens qui ne les passent en bagage. Je suis plus crédible, maintenant. Voilà. Donc, limite, ils m'ont rendu service, on va dire. Mais. Euh voilà quoi, euh, je me suis un peu garé, bon, tout ça pour dire que j'aurais un mal et Ce que tu viens de nous dire, c'est qu'ils essayaient avec le peu de pression qu'ils avaient de quand même te mettre la pression. Voilà ce qu'on a compris. Bah oui, mais parce que là, dans tous les cas, enfin... Ils ont très peu voilà, de là, moyens, mais de ils notamment les jours à main. Donc la pression, c'est que si tu payes pas, ben tu vas en prison, donc... Voilà, et tu voilà, payes... le problème, c'est comment en payer, euh, surtout que, que j'ai pas du tout envie, en plus. Et, et, et toi, voilà, en plus, ta démarche, elle est chez les super noble, parce que tu proposes des fruits et légumes issus du sol, gracieusement. Donc euh, ça va mm -hmm. un peu loin, leur délire, quand même. Hein. Tu pourrais mm -hmm. leur offrir ça en dédommagement. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à les suivre. En tout cas, nous, il on t'a bien compris. Ils sais très bien ce qu'on fait, enfin, bien ils nous connaissent par cœur. Moi, personnellement, ils nous connaissent par cœur. APO, c'est une petite ville, je passe souvent devant la même ville. Bon, voilà, c'est la qui c'est la gueule, quoi, parce qu'à chaque fois, devant du ferme et tout, mais... Voilà, mais c'est pour des trucs, mais complètement pourris, quoi, tu vois. Ils avaient même essayé de nous coller... Euh tentative de distribution de légumes sur la voie publique et puis après ils se sont rendu compte que ça tenait pas la route donc ils ont été obligés d'enlever ça des vrai, chefs ouais. d'incubation c'est pour dire jusqu'où ils sont capables d'aller quoi franchement c'est voilà. au bien en rire quoi je me dis voilà. mais bon pour ça on prend quand même voilà, des matices d'amandes enfin, voilà, pour la, le dernier blocage qu'on avait fait des circulations euh, voilà euh, moi, je me suis pris des jours amandes encore euh, voilà les deux potes qui étaient avec moi, ils ont pris 300 euros la Alors que pareil, ils n'ont pas de prêt à social, ils n'ont rien. Mais alors, Mur Muriel, Donc, à, à, est marrant. À, à, ce, à ce niveau-là, est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il faut s'intéresser au discours des gens qui se prennent pour des écologistes Parce que là, il y, y a plusieurs problèmes qui sont posés. Il y a les astreintes financières sur des gens qui sont insolvables. Il y a euh, des gens qui ont des pratiques euh, agraires, respectueuses de l'environnement et on veut détruire euh, leur potager, ce qui s'est passé aussi à Notre-Dame-des-Landes euh, pour beaucoup de gens qui, a, qui avaient depuis des années euh, développé des cultures bio, est-ce qu'on n'est pas à la fois dans le discours on parle de marche pour le climat, de la biodiversité, et sur le terrain, les gens qui sont dans le respect de la biodiversité, qui sont dans une démarche vers la gratuité, non seulement ils sont persécutés, mais ils sont persécutés euh, par l'argent et on exige d'eux de l'argent. Est-ce qu'il n'y est est a pas là une, une symbolique forte Et toi, qu'est-ce que... Ah, tu, tu, as, tu appelles... À, parce que là, actuellement, nous, si on fait l'émission, c'est qu'on aimerait aider euh, la ZAD d'Oleron spécifiquement, mais au-delà, le mouvement zadiste. Il Exactement. faut qu'il qu retrouve un souffle parce qu'il est abandonné euh, par les politiques euh, ou récupéré, et là, quel va être le degré d'autonomie Certainement pas, on ne va oui. pas faire une collecte pour payer des amendes à l'État qui vous emmerde, mais comment est-ce qu'on peut aider voilà, Concrètement, toi, quelles seraient les pistes Est-ce qu'il faut aider ton association Comment est-ce que tu vois les choses pour l'avenir, Muriel bah, euh, Déjà bah, on essaye de céder nous euh, localement, justement, on se dit bon bah, on va être obligé de passer par cette bureaucratie à la cour, ce système qu'on etc. Hein, mais bon, euh, c'est ce qu'on essaye de faire pour euh, voilà, être euh, déjà reconnu. Parce que dans tous les cas, même si on avait le droit de rester sur le terrain où nous sommes et qu'on a développé un projet de maraîchage derrière, on n'aurait pas le droit parce que ce sont des terres agricoles apparemment. Et tu ne peux pas y faire autre chose que du maïs ou du soja. Dans tous les cas. Donc euh, voilà. Donc on ne sait pas trop. Nous l'idéal en fait, ce serait ben, qu'on arrive à trouver ben, des, des terres euh, pas trop chères, des terres agricoles, que euh, voilà, avec de la prairie, un ruisseau, ça nous permettrait ben c'est vraiment mon rêve depuis le début, euh, de construire une roulotte, de récupérer voilà un cheval à l'abattoir, une vache à l'abattoir dans des abattements maltraités. Euh, deux les habiter à marche au bord de la route et comme ça on se ferait gros bordel au milieu d'un s'assilateur, en mode Mario Bros. On se de la roulotte alors qu'on roulerait à deux à l'heure et puis, dirais aux euh, jambes derrière. que pas une salade ou des tomates au jardin. Hein. Ouais, on peut même se mettre, à... enfin voilà, alors on doit se faire un pour appel. Si vraiment on avait la sécurité, euh, l'assurance de rester on s'investirait beaucoup plus. Euh... Euh, que là, bah, si tu dois arriver et que tu nous raser, ça fait chier, tu vois. Donc c'est vraiment, euh, ça, voilà. moi, mon rêve, personnellement, c'est d'avoir des terres à nous. pour pouvoir un village, quelque chose de vraiment sereine. pour pouvoir se ce bah, se se, voilà, se bonheur d'avoir des animaux sur le long terme. Parce que voilà, quand on s'engage à prendre un animal sur le long terme. Parce que ici, on ne peut pas, quoi. ne sais pas. Alors est-ce est que... Le deuxième, s'il a déjà des rasés et qu'on s'amuse à prendre euh, une chèvre, on n'en fait pas après est-ce que, est que vous avez les conseils, les conseils d'un juriste professionnel, bien sûr gratuit, qui pourrait vous permettre soit d'accéder par exemple à un bail précaire C'est-à-dire que s'il y a un propriétaire, vous pouvez peut-être trouver euh, un espèce de compromis, un bail, qui fait que vous ne seriez plus expulsable et que ça légaliserait euh, un petit peu votre situation. Est-ce que c'est possible ça pas ah, là où on est, c'est comme je viens de te l'expliquer, euh, c'est euh, zone je sais pas quoi tu vois, donc on peut même pas faire de maraîchage dessus, c'est suffisamment réservé à bah, l'agriculture euh, intensive, donc c'est comme ça, voilà, donc c'est pour ça que nous derrière on cherche euh, voilà, euh, à acquérir du terrain, après on sait pas trop où c'est qu'on voudrait se poser, mais bon, euh, bah, ce terrain ce serait exactement ce qu'on fait ici, mais avec la chance euh, d'en être jamais délogé parce qu'on euh, veut l'acheter à plusieurs, on veut être chez nous, personne ne croit nous, nous expliquer et, et ça nous permettra euh, voilà, de faire des choses, exactement ce qu'on fait ici mais de manière beaucoup plus euh, fluide on va dire, carrée parce que euh, voilà, si c'est compliqué, euh, voilà, je suis dit d'aller vers les autres maintenant hein, en être des cavettes dans les bras, c'est pas vraiment évident, donc euh, voilà Bon, Aujourd'hui on a eu trois visites quand même, trois personnes qui sont venues qui sont ramasser des fraises qui sont reparti sur demain, ça de 18. Donc voilà, c'est déjà ça. On sait que c'est des gens qui vont en parler, euh, voilà, bon voilà, on essaie de diffuser au maximum, on a pas mal d'artistes qui sortent régulièrement sur les journaux, donc euh, voilà. Et bah, maintenant on attend enfin, la semaine prochaine donc, euh, que la taux enfin, soit validée par la préfecture. Donc voilà, on verra bien si ça. Ça plante du fait qu'on n'ait pas de locaux, du fait qu'il faut une euh, véritable adresse et tout, mais là on va se servir aussi du fait que quand il nous envoie des convocations au de tribunal ou, ou ce genre de trucs, ou que les filles viennent nous carrément chercher pour nous embarquer envers la juste ça faire finalement on est Les courriers arrivent dans la boîte aux lettres. Donc si maintenant, euh, pour créer une assaut, on venait nous dire que ce n'est pas une euh, boîte aux lettres euh, valide, dans euh, ben, ces cas-là, la prochaine fois si nous envoie n'importe ben, quel type de courrier, euh, on fera un direct, et puis on dira que euh, non, désolé, on n'a jamais reçu de présentation criminelle, de quoi que ce soit, désolé. Je vous parler, euh, <rire> reste n'est pas valide, nous ben, voilà. Pour en revenir spécifiquement euh, à l'ARN 134, à l'Axe 7, au tunnel du son-port, est-ce euh, que, est que... parce que qu'effectivement, il y, y a deux démarches. Il y a à la fois la démarche par rapport à une agriculture... Euh, euh, respectueuse de, de, de la terre et de la nature qui est pa parfaitement honorable mais l'origine même de, de la ZAD euh, Doloron-Sainte-Marie c'est cette liaison euh, routière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que c'est à cause de ça que même qu'Eric est persécuté par le préfet, il faut bien dire les choses comme, comme elles sont, c'est-à-dire que bon, les, les politiques, Jean Lassalle, le député, les élus locaux, ils veulent euh, le pognon, ils veulent euh, tout, tout ce que leur promettent les institutionnels, et donc vous êtes le petit grain euh, de sable dans l'engrenage bien, bien huilé de cette machine à, à écraser le naturel et à écraser l'autochthone la, vie. Écraser, et la vie écraser la vie Quelle, quelles sont vos actions actuellement contre le développement du transport routier en vallée d'Aspe Est-ce que vous êtes complètement monopolisé à vous défendre par rapport à cette expulsion ou est-ce que vous avez des, des choses dont vous pouvez parler parce que peut-être que vous avez des actions dont vous ne voulez pas parler pour justement avoir une certaine efficacité, mais est-ce qu'il est qu n'y a pas une démobilisation par rapport à cette lutte contre le développement du transport routier en Valais d'Astre Alors, un peu, voilà, il y a deux ans, en fait, il y a nous, en fait, si veux, on est nous à l'entrée de la déversion euh, prévue, et il y a le spot des Gilets Jaunes qui, lui, se trouve, 3,5 km après, donc exactement à la sortie de la déversion, la de la Valais d'Astre et au-dessus, à Pousse, il y a un comité qui s'appelle la cob qui eux organisent les blocages de camions. Alors alors euh, que le préfet il y a quelques mois a ordonné aux gendarmes de coller une amende à toute personne qui participerait donc, euh, au blocage des, de la circulation des camions en Val date. donc ça reprendit pas mal de gens. Donc la dernière fois, alors euh, nous la semaine dernière on est allé à une réunion, on n'en a pas du tout parlé de ça au final. Donc voilà, c'est euh, genre euh, les, une partie des jeunes qui veulent euh, peut-être pas prendre la mairie de Lourdes, mais au moins avoir euh, une place. Euh, dans la mairie, bon, ça nous on est allé voir par curiosité, mais bon, ça nous a vraiment pas intéressé en fait. Donc voilà, et, mais, euh, au niveau de la pousse, du coup, je les ai au téléphone, ils étaient qu'une vingtaine euh, la semaine dernière. Donc, euh, et forcément, voilà, la plupart des gens ont été refroidis par ces menaces d'amende et tout. Et c'est ça qui super chier, parce que bon, euh, voilà, les, ça, les gens, on peut facilement leur faire peur. Et c'est ça qui fait euh, la peur, c'est vraiment ce qui met un point à tout. Et, c'est ça qui est agaçant quoi, de voir que les gens peuvent fait, se les, les faire rentrer dans leur terrier euh, hors les menaçant d'une petite amende ou juste par la présence euh, des flics qui sont, je l'avoue, extrêmement repoussants, extrêmement souffants, dans leur uniforme, bien des et tout. et tout, ben, il faut savoir euh, voilà, les regarder en face, alors en fait, euh, même pas même pas impressionner en fait, euh, du coup. Donc voilà, le problème là, c'est qu'on est vraiment très peu même si on est partagé entre euh, trois mouvements sur le rang, c'est vraiment euh, voilà, du petits bout de Il y a nous qui sommes voilà, peut-être il y a les autres hein, donc au niveau des blocages et des bandes ouais là qui sont dans toute une vingtaine comme tu le dis et les gilets jaunes euh, voilà bon des fois en discute, on ne sait pas trop quoi mettre en place euh, en action donc euh, moi c'est euh, voilà, notre petit bonhomme de chemin à la zad à savoir que euh, voilà, nous, au moins tu vois, voilà, on arrive, on a quelque chose à les mains, quoi. Voilà, mais... c'est déjà pas mal, et notre message, donc. Et, et... Après, euh, au niveau de bloquer les camions, on ne on peut plus être actif parce qu'on est tous à pied, et que l'endroit où se font les blocages, c'est à 25 km au-dessus de là où on est. D'accord. Donc, enfin, voilà. Et, et donc, il y a, vous vous concertez quand même, il y a, en fin de compte, il y a une ZAD, la ZAD de leuron sainte marie mais en fin de compte, il y a trois points, Chaud avec des militants, soit gilets jaunes, soit zadistes, euh, qui essayent quand même de faire quelque chose contre le développement du transport routier en Valais d'Asme. Donc, euh, c'est déjà voilà. quelque chose de, de, de positif. Et oui, il y a et, fait, fait, À euh, mon avis, la préfecture euh, essaie de vous diviser. Ouais, c'est suffisant, malheureusement. Il faut vraiment qu'on en parle ben, à l'échelle nationale, parce que c'est vrai que ce serait l'une des routes les plus chères du monde. Il y a, là, il y a tout ce qu'il faut pour passer euh, dans le rang. Donc, encore une fois. C'est pas l'intérêt de dépenser autant d'argent, parce qu'ils annoncent que c'est 90 millions d'euros, mais nous, quand on a les bons de le dire, là, ils viennent faire les carottages et tout, et qu'on parle avec eux, ils nous disent, mais sur le terrain, c'est systématiquement multiplié par deux, d'autant de plus que là, il y aurait euh, deux ports, euh, un viaduc. Donc, oui, il y aura beaucoup d'ouvrage d'art. 180 millions d'euros, quoi, avec enfin, quelque chose de chiraliste, euh, alors que le peuple est en grogne, euh, les retraités sont en galère, enfin voilà. Enfin, Enfin, nous on aimerait bien, vraiment, tu vois, même pouvoir, si on pouvait avoir, que, voilà, mais au niveau des lois, c'est tellement compliqué maintenant. mais euh, Par exemple, il y a plein de maisons de retraite dans Holoro, on aimerait bien aller voir les tatiers de tu vois, et tout, euh, leur amener de, euh, voilà, des fraises, euh, enfin on a des fraises, voilà, ou des tomates on a des tomates, ou, voilà, un cuisson qui les cuisine euh, sur place, mais tout se livrait maintenant par des trucs comme Sodexo, des trucs dégueulasses, enfin euh, euh, voilà, dans les écoles c'est pareil, on attend très peu de personnes, euh, handicapés à côté, mais c'est pareil, ils sont plus, euh... bah, tous leurs directeurs de ces fraîchures-là sont euh, voilà, associés avec des signes ouais, industrielles. Donc, euh... donc ils n'ont même plus la possibilité, ni le droit en fait, de, voilà, de cuisiner une vraie tomate, une vraie salade, donc euh, c'est fou quoi, c'est vraiment... Euh... Enfin, voilà. J'ai pensé à l'aile ou à la cuisse, euh, la cuisse et tout, euh, c'est bizarre. Donc y a, y a, je, je sens quand même, euh, lorsque tu parles, il euh, y, y a une certaine impuissance, c'est-à-dire que t as, t as, tu as le sentiment que si tu ne rentres pas d'une certaine manière dans le système en, en devenant propriétaire d'un terrain, parce qu'il s'agit de, de ça, le système va t'emmerder et t'empêcher de faire ce qu'il devrait faire dans le cadre de l'impasse euh, euh, écologique euh, et sociale actuelle, c'est ça bah, Disons que tu vois, avant de vivre sur les aides et tout, j'ai toujours vécu en camion aménagé, tout ça et tout, et c'est toujours super galère, tu vois, à tu beau te chercher euh, l'endroit le plus reculé dans la forêt, tu vas toujours te faire repérer par des chasseurs ou des promeneurs qui vont appeler les flics et les flics viennent te dire, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois euh, quest que tu veux leur répondre Bah, je suis désolée, euh, je suis née, pour se plaindre contre ma mère un vie, je sais pas, contre les parents, mais bon, maintenant je suis là, euh, je peux pas vivre un appartement, euh, voilà, pour moi c'est pas du tout le mode de vie que, euh, auquel j'adhère. voilà, mais non tu n'as pas le droit, euh, voilà, même si tu achètes ton terrain, on peut t'emmerder quand ton camion dessus. Tu vois donc euh, C'est pour ça je pense que pour se mettre à l'abri, il faut vraiment qu'on s'achète quelques hectares euh, comme ça, au moins on pourra faire ce qu'on veut, on pourra faire une charge de Noël là et, euh, et se poser voilà, sur le long terme. Parce que vivre sur les aides c'est quand même assez oppressant parce que. Euh, tu donnes tout ce que t'as, et puis du jour au lendemain, ben, tout peut être euh, rasé, tu vois, là, ouais, tu vois. Enfin, moi j'aurais plus à la limite, pour euh, les fruitiers qu'on a plantés que pour euh, ma caravane, même si ma caravane, euh, là, là, je serais totalement à la rue. Mais bon, ça me ferait plus chier, en fait, pour ouais, euh, les arbres qu'on a mis. c'est ouais, carrément. mais bon, on aurais la plus, en fait, ils arrivent il et qui rasent, ils rasent tout ils on essaie de dire, mille de fonds, ça vois, je euh, euh, un truc qui n'a rien à voir avec les ZAD et tout, c'est qu'on pense très très fort à un migrant du Pakistan qui était avec nous euh, la semaine dernière, qui a, qui a été obligé de bah, quitter la ZAD parce que bah, ça fait un peu trop hybrider qu'il était ici. Même nous on n'en a pas reçu, on voulait vraiment l'aider, puis il a quitté. Les sites sont venus donc pour, euh, pour euh, nous signifier qu'on euh, allait être euh, certainement euh, gérés. Et donc lui il a eu peur et du coup bah, c'est un mec à qui on donne, les autorités donnent une autorisation sur le territoire mais à qui on refuse les papiers. Du coup le mec bah, il ne peut pas trouver ni emploi ni avoir de logement donc c'est euh, encore euh, un truc mais euh, surréaliste en fait. Donc, euh, donc voilà mais on a aussi euh, voilà, cette envie de, voilà, de recueillir en fait tous les gens de les mettre à l'abri donc euh, sur une date c'est pas possible et, euh, c'est pour ça aussi qu'on a envie d'avoir plusieurs acteurs à nous pour pouvoir euh, voilà, protéger des gens qui sont en, en recherche d'asile. C'est euh, quand que notre soutien de pays, ce qu'on est en train de faire aux réfugiés qui sont à Paris, qui sont des conditions misérables en ce moment, qui sont en attente de dons, de chaussures, de vêtements, qui sont vraiment en galère et a une pression euh, policière, euh, qui fait que les gens sont dans un état de stress pas possible. Les bien aussi, il y en a certains qui commencent à parce que. Euh, voilà, de réaliser que euh, de... tout s'en fout en fait. On s'en fout. Nous, on trouve ça scandaleux, et donc euh, voilà. Alors, je euh, ne crois pas je je... aussi de notre part, que de notre Mais... pays ne fait rien. Alors, je ne euh, crois pas, je crois pas. Nous, les citoyens français, ben, pour sauver la terre, ben, tant pis. S'il faut en passer par là, il faut acheter. Il faut essayer de es... mettre à pour mettre la nature à l'abri, et pour mettre à l'abri, donc arrêteurs de galère euh, voilà. Muriel, est-ce que, est que tu es au courant de, de l'action des dockers à, à Marseille actuellement Parce que là, ouais. je, là, je brandis le tract par rapport à, à nos amis Ali, euh, donc à nos jeunes amis saoudiens qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite, tout simplement parce qu'ils demandent un peu de démocratie, et bien actuellement, sur le port de Marseille, les dockers bloquent le chargement d'un cargo parce qu'il s'agit justement d'armes qui doivent être livrées à l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien que notre impuissance, enfin l'impuissance que les médias nous instillent et, et, et qu'il est important que les gens qui se prétendent au pouvoir euh, euh, euh, entretiennent, elle est fausse. C'est-à-dire que des dockers sur un port peuvent bloquer les abominables livraisons d'armes à une dictature qui pratique sur son territoire l'épuration ethnique et au Yémen carrément euh, un blocus pour affamer la population. Voilà. Ouais, et donc ouais, c'est pour ça que bon, euh, ouais, euh, faut vraiment pas perdre de la friche. Tu vois là, tu dis voilà, des docteurs sont à Marseille et tout. Il faut pas perdre de la friche. franchement, euh, enfin, même si on n'est pas beaucoup, même si on est vraiment une minorité si on est vraiment déterminé, on peut choses. Exactement, faire des... Un, un ça, homme on peut, déterminé vous dit va bah, changer les choses. Mais ce qui est important, c'est ce que vous faites déjà. Sauf souffrance salure de tous les côtés, on reçoit des hommes de tous les côtés, les gars, continuez comme ça, vous allez droit dans le mur, et après c'est fini, c'est la dernière fois, la dernière chance en fait pour moi, donc, euh, donc il faut vraiment qu'on arrête toutes ces conneries et qu'on revienne à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, si on veut vraiment euh, sauver les générations futures, mais déjà euh, nos gueules aussi, parce qu'on pourrait crever dans 4 ou 5 ans, tu vois, particulièrement avec, euh, voilà. Par exemple, une troisième guerre mondiale, ou alors euh, un empoisonnement de pesticides, ou euh, que sais-je, tu vois. Ou la fin de voilà. notre monde. Alors, Muriel, je t'avais dit qu'on aurait notre ami Pierre Merachkovski qui passerait durant l'émission. Et là, on va lui laisser quelques minutes euh, la parole, euh, comme prévu. Voilà, donc euh, je ne sais pas. Je, okay. Maintenant, je laisse la parole à Pierre. Ok. Oui. Alors, bonsoir. Je. Mais proposer une vision, un compte rendu visionnaire de la journée de... De la journée des de gilets jaunes de samedi dernier. Euh, par le fort euh, non par le fort par le fort euh, s'il si, si, si, vous plaît s'il si, vous plaît parce que là on a on a Pierre qui on a on a on a on a, a quelqu'un en, en en direct moi Il y a 15 ans, jamais. Il y a combien de temps Il y en a un, qu'est-ce qui se passe On a quelqu'un en, en, quelqu en direct et on a Pierre qui veut lire un texte. le capteur pour la pièce Ben oui, mais... Excusez-moi, on a quelqu'un en direct et on a Pierre qui veut lire un texte. Et donc, donc parle par assez fort pour... Non, mon Voilà. Euh, je ne vais pas parler français. Vous êtes. De toute façon, je suis près du micro, Je pense que mon temps. Donc, je voulais parler d'un compte-rendu visionnaire de la journée de l'acte 28 des Gilets jaunes qui a à la place de la République samedi dernier. Donc d'abord, un petit texte de Bukowski et à Charles Vladimir. J'ai été libéré, je suis rentré chez moi. Je vais au commissariat avec mes papiers. Il ne m'enregistre pas, les salauds. J'avais beau aller voir le chef de bureau de l'état civil, rien ne faisait. Il se butait, ce fils de chienne. Je ne t'enregistrerai pas, c'est tout. Et bien que je me dis, je vais préparer un petit plat de ma fabrication. Je vais chez la voisine, je lui dis, Mère Macha, donne-moi 30 roues. Elle m'a connu tout de Pourquoi faire qu'elle me dit ben, voilà, tu comprends, le chef du bureau, il exige ça, ce fils de chienne. Et si tu ne lui si graisses pas la patte, je ne t'enregistre pas. Bon, elle m'a donné 30 roues. Deux billets de 10 et deux de 5. Je vais boire de la bière avec un copain et je lui fais. Tu sais le salaud, il existe 30 troubles, il va falloir lui donner. Je les ai empruntés à la mère Macha. On est allés ensemble au commissariat. Moi je monte au bureau, lui il reste en bas. Le chef dès qu'il m'a vu m'a cherché avec de grands gestes. Va-t'en, j'ai dit, que je ne t'en pas. Pendant que se disputaient tous les deux, j'ai fourré être en sous la table, sous des papiers sans qu'ils s'en aperçoivent. Je sors et je dis à mon copain, à la canaille, il a pris l'argent et il a encore refusé de m'enregistrer mais je voulais régler tout de suite son compte, et j'ai téléphoné à l'officier de service. Voilà que je lui dis, oui. votre collaborateur m'a demandé pour 20. il l'a pris, et maintenant, il ne veut pas m'enregistrer. Donc, après cette lecture, liée peut-être dans mon esprit à ce que vit un militant interné actuellement et emprisonné, voilà, même si ce n'est pas la même euh, situation, voilà ce qui s'est passé samedi dernier, à 9 h du matin, environ, dans la cage de mon escalier, il y avait un moineau. Le vassistat était fermé et il est donc difficile de comprendre comment le moineau a pu rentrer par le vassistat. J'ai essayé de prendre un balai pour voir le vassistat, je suis trop petit, le vassistat ne s'est pas ouvert et le moineau continuait à sautiller. Il cherchait ses s'essaper, peut-être, du vassistat ou de la cage estérieure. Ou Au contraire, il voulait rester, je ne sais pas. Ensuite, je suis allé Place de la République. Il y avait le grand sous-marin jaune en structure métallique construit par le groupe Yellow Submarine, qui regroupe donc des cinéastes, des plasticiens, des écrivains, des philosophes, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des éditeurs, qui se sont positionnés par rapport au gilet jaune en disant que la répression était terrible et que les gilets jaunes étaient peut-être une ouverture souhaitée sur un nouveau monde. J'ai dit quelques paroles gentilles à des camarades qui étaient là, que j'avais vus souvent pendant le moment de Nuit Debout, et puis ensuite ça a été très étrange. Il y a dix personnes qui sont arrivées sur la place, qui ont marché très vite, qui ne nous ont pas dit bonjour, qui ne nous ont pas traité de petits bourgeois attardés ou de petits branleurs de, ré... de cinéastes réalisateurs, et sans nous dire un mot, et ils ont commencé à lancer des canettes sur les forces de l'ordre, qui encerclaient vraiment la place de la République, mais le long du trottoir. Hein, ils étaient vraiment face à face. Donc, on a entendu première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Apparaît, apparaît ensuite un immense camion à 10 tonnes, avec une impression de sonos et avec un homme sur le camion qui répète en boucle « Jésus vous aime, Jésus vous aime ». Alors, le camion est passé dans les CRS, il ne nous a pas écrasés, il n'a pas essayé de se débarrasser de ce qu'ils pourrait appeler certains religieux, les PD, enfin, etc., chevelus, les nihilistes et tout. Non, non, le camion roulait très lentement. Le mec à la sono répétait Jésus vous aime. Et à ce moment-là, les gens qui étaient sur le sono ont commencé à huer les CRS. Mais vraiment hués avec une force terrible. Et puis en même temps, il y avait les, les canettes qui volaient, il y avait les gaz écrémogènes qui explosaient, c'était vraiment, vraiment une autre époque, et moi je répétais dans un petit micro, il n'y a plus de comité central, il n'y a plus de comité central, il n'y a plus de comité central. Et puis ensuite, la, la place était complètement bouclée, heureusement j'avais mon petit vélo, j'ai traversé en biais avec mon petit vélo à toute allure, toute allure, j'ai fendu la, fendu la place de la République, parce que quand, la, quand, quand il charge, après toute la place est bouclée, c'est pas comme en 68, on peut pas sortir, il n'y a plus d'issue. Donc j'ai pu poncer comme un dingue avec le petit vélo, j'ai traversé tous les CRS, et derrière le rang des derniers CRS, je m'arrête pour reprendre un peu mon souffle, et là, qu'est-ce que je vois une voiture carbonisée et des CRS autour et quelqu'un qui dit la police met le faux voiture alors je ne sais pas si c'est la police qui met le faux voiture mais je ne comprenais pas pourquoi cette voiture était carbonisée et pourquoi il y avait autour des CRS et puis après je suis sorti de la place et là c'était très étonnant il y avait les voltigeurs avec des motos après il y avait des CRS avec des chevaux et encore des flics, et encore des flics, et encore des flics partout, partout, partout et j'ai publié donc, ce compte rendu euh, sur mon blog et une personne a répondu Je ne comprends rien à ce papier, il n'a pas de ligne politique. Oui. Euh, qui c'est qui parle là C'est Muriel okay. pas Je ne comprends rien, il n'y a pas de ligne politique à ton papier. Euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Merci. Eh ben, je te remercie, Pierre. On Pierre. Euh, euh, re retour avec euh, Muriel en, en direct de la salle de, de Laurent-Sainte-Marie. Est-ce que tu as entendu quelque chose de ce que Pierre a dit C'est oui. très très compliqué de comprendre parce que je comprends une finale sur deux en fait. Il s'agissait du témoignage des Gilets jaunes qui sont samedi, c'est Il s'agissait du témoignage de Pierre sur ce qu'il a vécu samedi effectivement sur le, le ce qu'ils appellent le dernier rassemblement des Gilets jaunes. Je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Euh, un, un... acte 28. Oui, acte, acte 28 voilà. Donc euh, tout, tout, tout à l'heure, j'ai cité comme ça au début d'émission, je, je, je, je t'ai cité, j'ai dit dans le Talmud, on trouve ce commentaire similaire et anonyme, il n'y a plus de comité central. Voilà. Donc euh, on, on est exactement sur ce, que, ce dont on a parlé avec Muriel, qui n'en a rien à foutre de ce que dit Yannick Jadot, parce qu'elle dit que ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle fait, ouais. ou ce qu'elle dit, c'est pas ce que mais font ou ce que disent les mais autres. Mais dans le Talmud, il y a écrit le mot « Comité central ». Oui, droit. oui, ah si, bon, si, si, si, si. Bon, mais ça doit être un commentaire. Ce sont les commentaires récents. Ah, oui, Et donc, je oui. vais donner le lien vers ton blog, mmh. euh, Voilà, pour que les gens retrouvent euh, re retrouve cette phrase. Voilà. Et donc, euh, Muriel. Voilà. Tu es toujours là. Euh, tu, est que, oui, oui. Avec, avec toi tu as d'autres personnes sur la ZAD? Oui, bah, ils sont tous là, mes frères euh, de guerre. Eh, est -ce, est -ce ils sont de que... ils... ils... Ouais Bonjour à tout le monde ils, ils, ils ont peut-être des ouais. trucs à dire Attends. Qui <rire> voilà. parle comme ça, ton chien Ah c'est ma chienne, <rire> tu la connais. Bon ben franchement, est, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait un jour faire ça, genre avec Skype, pour que on puisse se voir et tout ça. Mais, mais c'est vrai que c'est c'est intéressant de faire une émission de radio en direct avec un peu d'image, avec des gens qui se trouvent à l'autre bout de la France, donc vers la frontière espagnole, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces taxes, euh, taxe, il va être fait pour quoi faire Pour que les camions qui ramènent les fruits et les légumes euh, fabriqués aux pesticides dans le sud de l'Espagne puissent euh, traverser la France sans les poids lourds, sans payer de, de vignettes poids lourds concurrencer le train et aller être vendu dans les pays du Nord. Et moi, je sais qu'avant les européennes, il y a le projet à l'intérieur de la SNCF de supprimer ce qu'on appelle le train des primeurs qui est quotidien entre, Perp est là, voilà, entre Perpignan et Paris et que ça représenterait 20 à 25 000 camions de plus sur les routes. Alors, j'imagine, quand le contournement sera fait au Leuron, vous aurez certainement toute la population avec vous parce que s'il si passe 20 à 30 000 camions même dans un contournement autour d'Oloron, la vie deviendra totalement invivable et, et, et sans parler de la pollution. C'est parce que qu'il y a très peu de commerce dans les centres-villes, bah la déviation contourne complètement bah les, même le petits supermarché, le petit intermarché qu'il y a. Donc ce donc, sera donc, Oloron euh, ville morte. ça ne restera plus dans Oloron, donc Oloron il laissera sa peau. Donc, euh, c'est pour ça qu'on comprend pas très bien euh, l'attitude et la position du maire actuel. Ensuite, il faut savoir qu'on a une journaliste espagnole qui travaille pour, euh, je ne connais pas le nom du journal, mais qui est déjà venue à trois reprises pour dire, euh, voilà, qu'on euh, faisait sur la ZAD. Et qui va dans son pays en espagne, donc. Donc, euh, euh, le nord de l'Espagne au moins est au courant de la présence de la ZAD et, euh, et de la continuité du combat euh, pour la réhabilitation de la vaste. Eh bien moi j'aurais envie de dire, euh, en paraphrasant euh, no, not, notre ami euh, Eric peut nos passaranes et il faut il faut il faut garder. Euh, il faut garder la, la Niac et moi sur la page Radio Radar je donnerai le lien parce que bon j'avais ouvert une cagnotte bon, qui n'a pas, qu pas remporté beaucoup d'argent mais c'est vrai que de, de surtout en hiver avoir une bouteille de gaz et, et pouvoir tenir c'est important parce que je, je me souviens d'un hiver. Se on se débrouille on vit euh, éventuellement un peu dans la manche. Oui. Donc euh, voilà, parce que on veut aussi bah, rappeler aux gens que la pauvreté ça existe et nous on est des pauvres heureux en fait, donc euh, on veut euh, vraiment du lien social en faisant la manche et du coup quand on n'y est pas, bah, voilà, on a un pote, dès qu'il n'y est pas la manche, bah, les gens s'inquiètent, euh, il a été complètement adopté par... Euh, <rire> les locaux donc euh, voilà on essaye d'apprendre aussi aux gens à se souvenir que, que euh, voilà la misère existe nous la nôtre elle est volontaire on peut les créer nous mêmes on pourrait très bien faire à nos autonomie on a voilà décidé et alors, de, vous... de montrer que la misère existe et que la solidarité c'est quelque chose d'essentiel de, pour euh, les gens pour, qui pour, verront euh, la pour, vidéo euh, recréer du lien entre ben, les humains quoi les gens qui verront la vidéo, j'attire leur attention sur ce réfugié afghan qui a fui et ayant peur d'être localisé et arrêté et envoyé à la mort en Afghanistan. Donc si il a la chance d'avoir des amis qui voient cette vidéo, passez-lui le bonjour, dites-lui tous un grand coucou parce que qu'il aura peut-être la chance de voir et d'entendre cette vidéo et de savoir que vous pensez à lui. Voilà. Là, il le euh, sait déjà, il vient pas du Pakistan, du, l'Afghanistan il vient du Pakistan Pakistan Mais après euh, nous on a une portée, mais vraiment pour tous les gens qui errent euh, sur euh, voilà, les routes comme euh, des âmes en peine Et euh, qui ne trouvent aucune porte euh, pour, euh, devant eux pour euh, ben. poser des conditions de vie de tendre, euh, euh, euh, Voilà, euh, bon, bah, C'est comme quand le gouvernement nous dit qu'il voilà, se soucie de l'histoire des autres ouais, en l'appendant des armes. Vachement. Il se soucie de l'écologie ouais, euh, en cautionnant euh, des projets justement, euh, voilà, euh, enfin, comme l'aéroport de la, salle la Dame de Landes qui était euh, voilà, un projet là, aussi, complètement insensé. Euh, enfin, voilà, donc, euh, nous, je sais pas, il nous semble qu'il y a euh, une réelle volonté de mort. Ou alors, nous euh, sommes complètement abrutis, les, les gens qui pensent tirer le irrésistible de ce monde. Mais ils nous amènent vers la mort. Alors après, à euh, nous, maintenant... Euh D'être acteur ou alors spectateur, c'est à chacun euh, de choisir. Moi personnellement, je préfère être actrice que spectatrice. Et ben, je préfère euh, être vivante que euh, morte. Donc euh, ben, le temps qui m'est imparti sur cette vie sur terre, j'essaie de mettre à profit. Et voilà, et le alors, temps euh, qu euh, vous ce parti. Ce qui nous est imparti. Euh, <rire> euh, ben, moi on n'est pas des marionnettes déjà, il n'y a personne qui soit des. Il voilà, on est en par rapport à ce que nous dit que notre concert. Et, et euh, enfin, moi, mon intérêt est hein, c'est le jour où je serai sur mon idée de mort, de n'avoir aucun regret et de n'accrocher de bah, tout rappeler euh, bah, de tout mieux et de euh, bah, tout en possible pour essayer de faire changer les choses et je pense que c'est en fait, ça qui devrait plus nous guider en fait, faire de tout mieux, euh, voilà, et, euh eh bien, je te remercie, Muriel. Je te remercie, Muriel. Et puis il ne faut pas oublier quand même. Moi, oui. je, je, je suis né et je vis en Seine-Saint-Denis. Et s'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, on a été 81,25 soit à s'abstenir, soit à voter blanc soit à mettre un paquet de bonbons ou une étiquette camembert président et donc plus de 8 inscrits sur 10 en Seine-Saint-Denis ont fait un bras d'honneur au système lors de ces dernières déchéances européennes et c'est sur ces paroles et en vous, en vous donnant un grand merci et, et, en, et on va organiser un soutien pour que cet été des gens viennent vous voir et qu'on ne vous vire pas comme des malpropres et je te remercie encore mille fois et je je pense que Eric sera très content le jour où il pourra écouter cette émission, voilà parce que la résistance existe à Pau dans sa région et à Oleron. Euh, les gens ne baissent pas les bras. Non, pas du tout. Et on est pour l'anarchie de toute manière. Les gens pensent que l'anarchie le... c'est le chaos, mais pas pour nous, c'est vraiment le milieu d'y mètre. Euh, voilà, top notre confiance. Et voilà, et toujours faire aux autres, puisqu'on vous fasse pour nous. Voilà, donc on essaie de suivre. Cette philosophie de vie. Et... Bah, un énorme merci, Muriel, parce que c'est vous qui êtes ouais. est dans le droit euh, et on essaiera de le démontrer tout au long de notre existence. En tout cas, on vous remercie pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà. à, à dans Et à dans 15 jours, parce que maintenant, c'est merci que. Merci, et bonne fin ouais. merci ah. à tous. Voilà. <rire> au revoir. Ne <rire> non, pas s'arrêter. Ne pas c'est Salut, Muriel. Bien. Ciao Allez, on te demande bisou, bisous, bisous à ouais, Bisous à tout le monde et courage, oui, on vous ça. soutient et on vous aime. Et c'est coupé <rire>